BFM Business. BFM Bourse. Partageons nos valeurs. Et notre invité aujourd'hui, Farid Kassa, co-gérant du fonds Trustim Optimum. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avant de, euh, de parler de l'investissement responsable, d'abord un mot du, du contexte, parce qu'on va de crise en crise depuis maintenant plus de deux ans. Accumulation des risques, c'est pas toujours en faveur de l'investissement responsable Absolument, on est un petit peu dans les... on accumule effectivement les risques. On est dans un, une situation assez inédite où effectivement on pensait sortir entre, entre guillemets calmement du Covid, mais il s'est trouvé que la, la, la demande est repartie d'un coup sur, dans tous les secteurs d'activité et, et paradoxalement l'offre n'a pas pu suivre. On a observé des retards dans la chaîne d'approvisionnement, des pénuries de, de, de composants et même inédites, choses inédites, et des pénuries de main d'œuvre. Donc, ça donne une situation effectivement où on a une reprise de l'inflation de et une crainte sur la remontée des taux qui a déjà opéré aux États-Unis et qui commence sérieusement à opérer en Europe. Et la dernière menace en date, c'est le reconfinement dans certaines villes chinoises, notamment à Shanghai. Absolument. Et ça, c'est aussi assez inédit parce qu'effectivement, les, les, les, les Chinois sont dans une logique zéro Covid. Et face à l'Omicron, quand on sait que l'Omicron est, de, de, est, est encore plus contagieux que le reste de l'ancien virus on se doute que ça ne va pas améliorer les choses côté approvisionnement. Alors dans une situation de crise, on peut toujours être tenté de mettre l'investissement responsable de côté, euh, soit au contraire on, on considère que ça reste une boussole, ça reste une, une évolution incontournable. Et ça c'est intéressant dans les périodes de crise. Absolument, nous chez Trust Team, on a à cœur de... Enfin, dans les périodes de, de forte turbulence, on se resserre sur nos fondamentaux et le fondamental de la société c'est la satisfaction client, c'est le cœur de notre... c'est l'ADN de notre processus de gestion parce que ça nous apporte un certain nombre de certitudes notamment sur la qualité de l'actif des sociétés. Euh, et on, sait que, et on, on a vu historiquement que les sociétés satisfaction client, pour la plupart d'entre elles, traversent mieux les crises. Pour quelles raisons Alors typiquement, euh, pour l'exemple qui nous intéresse actuellement, l'inflation, on sait que dans les périodes d'inflation, les sociétés qui connaissent bien leurs clients euh, ont tendance à mieux tenir leurs marges, parce qu'elles ont des clients plus fidèles, avec des produits beaucoup mieux ciblés, donc elles ont des capacités à, mieux, à plus facilement augmenter les prix, sans altérer les parts de marché. Alors on pense à la consommation, aux produits de consommation au grand public, mais vous, vous nous parlez de la banque, c'est important la satisfaction client dans le secteur bancaire Absolument. Vous avez un exemple scandinave. Oh, absolument, c'est intéressant parce qu'on a, on a pris l'exemple de Svenska Andelsbanken, qui est le numéro 1 avec Swedbank de la banque en Suède. Et c'est intéressant parce que c'est une société qui a mis au cœur de son dispositif commercial la satisfaction client depuis de nombreuses années. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a traversé pour les banques, on sait, plusieurs crises. Et à chaque fois, on a, on a pu observer les effets vertueux de la satisfaction client pour cette société. Je peux prendre des exemples assez simples. En 2009, au moment de la grande crise financière où les taux de défaut pleuvaient sur toutes les banques, c'est quand même une banque qui affichait un taux de défaut en 2009, donc de 0,2%, alors que la moyenne des essais scandinaves étaient autour de 1%. Euh, voilà. Pareil en 2020, euh, euh, pendant la crise Covid, on a eu un taux d'impayé sur les crédits d d peu près, de quasiment 0, 0,03 pour être précis, alors que son, son comparable souhait de banque était à 1,60%. Donc... Et la satisfaction client, ça coûte cher pour, pour une entreprise Il faut un maillage, j'imagine, assez, euh, assez important de, de conseillers qui connaissent bien la clientèle Absolument, c'est-à-dire que ça suppose, un, ça suppose un, une stratégie assez profonde et assez, et, dire assez éprouvée, euh, en, qui place au cœur, de, au cœur du dispositif la satisfaction client. Et c'est le cas, effectivement, de, Sweet, de Sven pardon, qui a effectivement euh, une approche... Euh, assez décentralisée de la gestion client. Euh, on peut prendre un exemple, enfin, deux exemples assez simples sur la manière de, dont sont octroyés les crédits. La décision de crédit, euh, contrairement à toutes les grandes banques euh, de place, elle n'est pas centralisée au niveau du siège, mais elle est prise agence par agence. – Ça et se faisait comme ça avant ?– Absolument, Chine. absolument. – Ça a changé ?– Voilà, et eux sont restés sur ce modèle-là, parce qu'ils considèrent qu'à juste titre, les agences, les directeurs d'agences, c'est eux qui connaissent le mieux le client. Donc c'est eux qui sont à mieux, à même, le mieux à même de prendre les risques clients. Pareil, c'est assez marrant, mais euh, il y a par exemple absolument aucune euh, campagne publicitaire au niveau national pour la pour, pour Banken. Toutes les campagnes de promotion, elles se font agence par agence, parce qu'effectivement, on considère que le directeur d'agence connaît le mieux ses clients et même de, de mieux savoir ce dont a besoin, euh, ont besoin pardon, ses clients. Et c'est lui qui sait quel produit pousser à quel moment. Donc, tout ça, c'est quand même c est, c est, c est, bah une manière de, de fonctionner qui est, qui est, qui est assez efficace. est-ce que ça a un effet vertueux sur l'activité, sur, sur le recrutement de nouveaux clients également alors, alors, absolument. Déjà, d'un point de vue risque, on a vu que c'était assez vertueux, parce qu'on a quand même traversé deux crises sans aucun, sans aucun impayé. Donc, ça, c'est quand même assez important. Mais effectivement, quand une, même dans des périodes, par exemple, de, de troubles, on a eu, par exemple, sur les banques scandinaves, un problème de. de, de euh, on a eu un problème de. Pardon, de. Excusez-moi. perdu le fil sur les banques. De controverse, oui. oui en 2018, il oui. y, a, y, a, y a eu un, un problème de, de controverse au niveau des banques scandinaves. On a accusé les banques scandinaves, via leur filiale dans les Pays-Baltes, d'avoir fait, fait trans, trans, transférer des fonds un peu douteux. Notamment dans ce que a été incriminée, on a, on a parlé de 200 milliards d'euros de, de, de, de, de dépôts qui avaient été transférés qui, qui provenaient éventuellement de, de blanchiment d'argent sales. Euh, euh, Swedbank Bank a ici aussi été nommé. Euh, a également, mais à aucun moment un Banken n'a été cité, donc ça c'est intéressant. Alors qu'ils étaient eux-mêmes, ils étaient eux-mêmes eux investis dans les pays bas. Mm -hmm. Tout ça fait que au global, c'est des banques qui sont considérées comme peu risquées par les particuliers et euh, assez vertueuses d'un point de vue controversé. Ce qui fait que, au-delà du risque lui-même, c'est des banques qui permettent, de, de, enfin, qui en général dans les périodes difficiles, collecte plus de dépôts que la moyenne de ses pairs. Et on sait que les dépôts, par les temps qui courent, c'est une ressource bon marché. Et avec les taux qui remontent, c'est intéressant de pouvoir collecter massivement des dépôts parce que c'est à terme des, des, des, des, dire, des ressources qui pourraient être placées à, à, des, à, des, à, des, à des taux beaucoup plus importants. On comprend bien cet exemple des banques scandinaves, mais est-ce qu'on peut imaginer la même chose pour des banques beaucoup plus grosses, des banques internationales Ou est-ce que c'est forcément... Euh, limité à des banques de taille modeste Quand vous parlez de prise de décision au niveau des agences, euh, les banques internationales ne pourraient peut-être pas donner une telle autonomie à chaque agence bah, J'allais dire qu'il y a quand même des, des banques euh, qui appliquent ce genre de modèle, parce que vous avez par exemple des banques comme ING ou, euh, ou BBVA, ou anciennement BBVA, mais un petit peu moins aujourd'hui, mais qui, qui sont satisfaits en son client, qui placent le client au cœur de leur dispositif euh, stratégique et commercial, et euh, typiquement, si, on, on peut tout à fait, est, on, a, on, de, on va devoir de toute façon euh, remettre à plat euh, la manière de gérer les risques pour les banques, puisque la centralisation à tout craint, c'est pas forcément, on l'a vu à travers toutes les crises qu'on a traversées, c'est pas forcément une manière très vertueuse de, de gérer le risque. Merci beaucoup euh, Farid Kassad vous de vous avoir éclairé sur cette notion de la satisfaction client dans le secteur bancaire. Je rappelle que vous êtes co-gérant du fonds Trustim. Optimum. Merci à vous. On marque une pause juste après, on ira aux Etats-Unis rejoindre Sabrina Qualiozzi, notre correspondante. Une heure de cotation sur les marchés américains, on va voir comment s'est déroulée cette première heure. Et puis bien sûr, on parlera de la séance en cours à la Bourse de Paris. Le CAC est toujours en nette progression porté par l'avancée des négociations entre la Russie et l'Ukraine. A tout de suite. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.